Dans un contexte de population mondiale en constante augmentation, l'aviculture est une filière majeure pour nourrir les populations partout dans le monde. La filière avicole a pour finalité de produire des œufs et de la viande sous des formes très diversifiées. Œufs et viande étant produits et consommés dans tous les pays du monde, la filière avicole est internationale. En pleine croissance, cette filière innovante est porteuse d'emplois. Malgré tous ces atouts, cette filière est encore mal connue par le grand public et les étudiants qui sont les futurs acteurs de ce monde professionnel. L'enjeu de ces six semaines est donc de vous faire découvrir les différentes dimensions de l'aviculture, depuis la domestication de la poule jusqu'à l'organisation de cette filière qui est très structurée. Au travers de six modules, vous allez aborder des thèmes portant sur l'organisation et l'économie des filières, les spécificités physiologiques des volailles les différents modes d'élevage, la transformation des produits, sans oublier les enjeux techniques, sanitaires et sociétaux. Dix établissements se sont mobilisés, autour d'une équipe pédagogique composée d'enseignants-chercheurs, de chercheurs et de personnels des instituts encadrant la filière vicole, soit 21 intervenants spécialistes dans leur domaine. Pour bien comprendre les différents éléments de la filière, vous aurez à votre disposition 21 vidéos de leçons, 3 à 4 par semaine sur 6 semaines, réalisées avec des schémas animés, des images 3D et un résumé des messages clés. A la fin de chaque semaine, des questionnaires d'auto-évaluation vous permettront de tester l'acquisition des concepts les plus importants de chaque module. Bon, bon bouc à, à tous